Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 4 de Sky Non mais je vous promets qu'un jour je vous dirai Eh hey, cette fois-ci c'est pas un épisode de 3 minutes Et vraiment ce sera un épisode long Mais vas-y je suis au début du montage, j'en sais rien si l'épisode il va être long ou non Non mais en vrai je sais pas pourquoi mais là j'ai un bon pressentiment trop Et vous me voyez là Là Ici Oh Timothée, zoom un peu sur l'écran. Là Voilà, faites ce qu'il dit. C'est bon, on peut arrêter de gâcher la trop, c'est parti. Comme vous avez pu le voir, il nous reste beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or. Par conséquent, on va prendre le temps d'aller chercher quelques pommes rouges. Mais comme vous pouvez le voir, le taux de drop des pommes est très, très bas. Et ça va nous prendre quelques temps. Avec des chiens oui. Bon bah alors je vais continuer au chien. Équipé, le KP, c'est qui des pommes, hein. un truc de fou, hein. oui, vrai, en fait de Oui, c'est vrai d'ailleurs. Ils ont fait dropper 150. Euh... Tiens, d'ailleurs, je viens d'en avoir une, c'est la chance du débutant. Mais avec les shears, moi bon, j'en ai eu zéro, hein. Non, mais je vais vous épargner ça. Hein. Les shears, ça ne drop pas, ça ne drop pas, c'est un fait. Je euh... suis tout seul. Troisième shears mmh. que, je, que je casse, et toujours zéro pomme. Hein. Je me suis souvenu qu'il y avait un marais pas très loin du 0-0. Je pense qu'on va aller farmer les pommes là-haut sans les shears justement, parce que ça n'a pas l'air de dropper. C'est mmh. ça. Bon, on en oublie le. Ah, mais Nems qui fait son petit carnage de son côté. hein. Il avait pas dit qu'il qu s'amusait à aller chasser Si clairement. Ici, c'est Paris. Ah, et on arrive à l'épisode 4 J'ai toujours la petite question du jour, mesdames et messieurs, à vous poser. Alors, une petite question qui est pas très difficile, normalement, si vous êtes un, un minimum connaisseur. Dans Sky Defender 8, qui s'éclate les jambes telle lui une grosse merde parce qu'il est extrêmement nul et qu'il est tombé du haut de, du, du château. Ouais ah, ça s'est même mon j'ai une pomme là, j'attends le droit encore des arbres, cassez-en casser, casser plein comme ça on se balade juste après à la fin et on prend le maximum qu'on peut quoi Moi bon, il m'en faut fait clairement 6 ou 7 là Y'a-t-il hey, des gens qui ont tenté de faire des tours pour monter ou qui sont en train de faire des tours pour monter là C'est à l'intérieur ça, mon... ça monte pas, hein. oui, mais est... attends, non on y va en silence non, ok c'est déjà tombé Y'a des flèches sur le côté du... Ouais par contre, une grosse steak, j'en ai pas énorme. Moi oh, J'en ai un petit peu si tu veux Alors, 3 je te dis... Non, 3 ça me suffit pas Bon oh, bah go alors Ça ici Tenez quelqu'un de l'enchant Oh nems hein, mais ce qui s'arrête plus hein Hello Yo mec Tiens, tiens Bichard, Bichard, t'es chaud ça ou pas Ouais vas-y Vas-y, filez en, ai... en, euh, en, en ai... rouge, j'en ai besoin moi, de type... J'ai 6 d'or encore parce que moi c'est pas fou, je rigole mais. Bah, de toute façon, il faut pas qu'on reste en bas, sinon ils viendront jamais. Hein. Si on reste en bas, Bah, on, quoi on, on, on les attend, on reste en haut, moi je m'en fous, je sais pas ils du tout, je connais pas. Bah, on pas euh, euh, euh, mec, on, on monte et on fait. Euh, on mine dedans là. Ouais. Euh, on arrive tout en bas, on fait un petit, euh, une petite plateforme avec du verre okay. pour les voir on arriver. Arrive, go. Ok, go, vas-y. Vas ah, mais les mecs, attends, attends vous êtes allés voir, prendre les trois derniers Gapple là Non, justement, il faut qu'il aille les prendre les non Ah bah tiens regarde ils sont là Ils sont là épais, hein. toi t'es trois gapoles. On continue, commence à creuser les mecs on va faire une fake bannière une Ouais gaffe. on est en train de la faire là. Genre on fait une salle tout pareil mais en dessous Tu sais un <rire> truc de ça en dessous Oui oui mais oui fais ça hein. <rire> Ah c'est bon j'y suis Ça cuit Oh cette bande d'enculé Qu'est-ce qu'il y a Putain Tu peux pas crafter la bannière Non, non. c'est désactivé Oh non, merde, dommage merde, Ils y ont putain, pensé <rire> J'étais... Ah, tu sais, par contre, il y a un mec qui m'a vraiment filé une, une Sharp 3, avec un Bac 2, on est bien d'accord. Hein. Ils sont où, là, par contre On est en bas, on est en bas Derrière l'escalier oh, Par là, par là, ok, c'est bon, ok. Oh ça. oh, ça aurait été trop bien, putain, de faire la bannière. Oh là là, oh, là attends... Mais bon, attention nous sommes descendant. en état de siège, est-ce que on prépare à la limite directement tout en haut pour notre dernier carré <rire> la, la, la corne, tu sais quand, quand il, juste avant comme ça ils chargent après euh, et genre avant ils font euh, Vas-y que l'eau soit rouge et fait, il fait Quoi Qu'est-ce qu'il raconte T'as jamais Star euh, as ouais. vu Star Wars T'as vu Star Wars T'as vu vu le Seigneur Que oh <rire> <rire> très peu quoi Bon, alors va nous faire une corne, comme ça à chaque fois qu'il y a un mec tu pourras faire c'est comme Gaman mais en beaucoup mieux. Moi je suis. Tu connais l'émission Les Builders de l'extrême Les constructeurs de l'extrême Attends, attends, attends, les mecs Il y a les tableaux, il y a les pancartes. Pas les pancartes, les trucs qu'on met les étapes dedans. Ah, non, ok, non, c'est lui. Ah, c'est qu'il a remis en spectateur. Non, c'est juste qu'il est. C'est ça l'a remis en. C'est quoi les craves dans Minecraft et c'est ici qu'on va se laisser pour cet épisode de Sky Defender Comme vous pouvez le voir, on est plutôt serein, Mais on n'aurait pas dû Rendez-vous dans deux jours pour la suite des Builders de l'Extrême Et cette fois-ci, vous allez voir qu'on a commis deux trois petites erreurs Et ces erreurs vont nous coûter très cher N'hésitez pas à vous abonner comme d'hab, mesdames et messieurs On se retrouve dans deux jours pour le prochain épisode C'était Bichard, mes chers compatriotes Bon allez bisous, A plus, à dans deux jours